Phénomène climatique des plus étranges en cette saison. Pendant la nuit, la grêle a surpris la population lausannoise. Des grêlons mesurant plus de 5 cm de diamètre sont tombés en abondance pendant deux heures. Le montant des dégâts n'est pas connu mais il pourrait se chiffrer à plusieurs millions de francs. Qu'un simple geste puisse en définir toute une existence. Je suis photographe. J'ai commencé il y a quelques temps une enquête sur le projet ARP. Le journaliste avec qui je réalisais ce projet se vit dans l'incapacité de le poursuivre. On l'avait dissuadé de ne pas continuer. J'arrive alors à avoir un rendez-vous avec le scientifique Ahmed Dissetti. Il me montre les documents confidentiels auxquels il avait accès. Dans ce dossier, on y voit le véritable fonctionnement de HARP. Les avions, l'arc des produits, qui forment des nuages. Ces nuages réagissent à des fréquences bien précises qui sont émises depuis des multiples antennes et grues de chantier installées à notre insu par-delà le monde. Ces mêmes agences injectent dans les vaccins des micro-puces qui, comme les téléphones portables, émettent un signal avec lequel ils nous surveillent constamment. Je craque et me convainc d'aller chez les flics. Mais voilà ce type, toujours le même. Il ne me reste plus qu'une carte à jouer. Tout d'abord, je me débarrasse de mon téléphone. Il n'y a plus qu'elle qui puisse m'aider. Véronica. On se donne rendez-vous au palais de Rumi. Attends, ne te retourne pas. Seb. Il ne faut pas qu'ils nous voient ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe De qui est-ce que tu parles Juste, écoute-moi. Mais Seb, je ne comprends écoute pas. Écoute-moi, je... s'il te plaît. Je sais que ça va te paraître fou, mais c'est vrai. Ils me suivent. Ils sont partout. Ils ont même été jusqu'à brûler mon appartement. Je ne sais plus quoi faire. Il faut que tu m'aides. J'ai vu pour l'incendie. Ils en ont parlé aux infos. Comment Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que c'est une bombe que tu préparais. Que tu fais partie d'un réseau terroriste. Quoi Je sais que c'est faux, mais j'ai peur Seb. Il faut que tu ailles leur dire. Il faut que tu ailles à la police et que tu leur expliques tout. Sur l'incendie qui a ravagé un immeuble dans, la, dans le centre-ville il y a deux jours, une enquête spéciale a été ouverte avec la collaboration des services secrets, secrets anglais et, et américains. américains. L'auteur du cinistre a été identifié. A été identifié. La, la police a confirmé aujourd'hui dans un communiqué de presse qu'il s'agit d'un acte commis par le terroriste Sébastien Michelot. Michelot Celui-ci n'aurait en fait pas maîtrisé l'engin en fait explosif qu'il préparait. Qu préparait. Cependant, le niveau d'alerte reste au plus haut. Retour sur l'affaire de la bombe. En exclusivité, une déclaration du terroriste Sébastien Michelot qui nous est parvenu aujourd'hui à la rédaction. Nous avons en effet reçu une cassette qui aurait été enregistrée quelques heures avant sa disparition. Voilà, je me trouve à Gakona, en Alaska. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les antennes de Harp. L'enquête est terminée. Harp n'est pas un danger. Ah. Ne me croyez pas. The West, the people by their the West, the people We don't want our shop, we don't want our shop, we don't want our shop, we don't want our